ce magnifique forum, c'est avec beaucoup de bonheur euh, qu'il me revient de, de conclure les travaux de, ce, de cette première édition du forum européen des, des alternatives euh, je dis beaucoup de bonheur évidemment pas le bonheur de se séparer puisque nous allons euh, comme ça a été dit par tous nos intervenants rester ensemble dans cette bataille mais le bonheur d'avoir réussi de façon magistrale, je pense cette première édition du forum et je veux à mon tour remercier les 400 militants bénévoles qui ont permis l'organisation de ce forum. Et dire ma fierté comme président du PGE que cette décision que nous avions prise il y a 18 mois maintenant soit euh, entrée en vigueur et, et qu'elle ait permis la convergence de toutes ses forces. Au cours de tout le week-end, euh, dans les ateliers, dans le village qui était derrière et nous, au concert hier soir, dans les séances plénières, plus de 5 000 participants ont, d'une manière ou d'une autre, participé à ce forum. C'est donc une très grande réussite. Et nous allons maintenant travailler à la synthèse de l'ensemble des travaux, et nous l'adresserons à tous ceux qui nous ont laissé au cours de ces deux jours, leurs coordonnées. Je veux particulièrement, évidemment, remercier les plus de 200 euh, Européens, comme l'a dit Elisabeth, nous sommes tous Européens, nous aussi les Français, nous sommes des Européens, mais les 200 invités qui sont venus de leur pays ici pour participer à ce forum, intervenir dans nos ateliers, venu de plus de 20 pays européens, tous, tous ses amis et ses camarades représentaient plus de 30 partis européens, 30 formations politiques, plus de 12 organisations jeunesse. Ils venaient aussi d'un très, très grand nombre, euh, ils sont très nombreux à être des acteurs des mouvements sociaux, du mouvement associatif, il y avait plus de 80 associations représentant de mouvements sociaux qui étaient présents ici au cours du forum. Et aussi, euh, et ce qu'a dit euh, tout à l'heure euh, Gus, euh, de ce point de vue sur la reconstruction euh, de la politique, tous ensemble est extrêmement important évidemment pour l'avenir. Il y avait aussi des représentants de plus de 18 organisations syndicales et je veux redire une nouvelle fois que le message que nous a adressé hier Bernadette Segol, la secrétaire générale de la Confédération Européenne des Syndicats, avait à nos yeux beaucoup d'importance dans ces conditions. Oui, ce forum, ce forum est une très belle promesse, un pari réussi et nous pouvons le dire, le triple A des peuples, L'Alliance Against Austerity, c'est parti, et c'est bien parti en Europe, et ça ne s'arrêtera plus. Avant, avant de lancer nos appels, je veux juste, au passage, dire un mot et émettre une, une protestation contre le silence parfaitement scandaleux des chaînes de télévision de notre pays qui n'ont pas dit un mot pendant deux jours de cet événement ils ont tourné leur caméra tout le week-end vers Sarkozy Sarkozy qui je le rappelle puisque nous fêtons les dix ans du nom est l'homme qui a trahi la parole du peuple français qui avait été exprimée en 2005 Sarkozy qui en foulant au pied la souveraineté du peuple français, a sali la, la République. Et effectivement, les républicains, les vrais républicains, étaient ce week-end place de la République et pas au de la République. J'en viens aux deux appels que je voulais lancer. Et avant ces deux appels, un salut. Et je demande à mes amis grecs de transmettre notre salut amical à Alexis Tsipras et à son Gouvernement. Alexis, Alexis avant de conduire le travail qu'il conduit aujourd'hui à la tête du Gouvernement grec, a été comme vice-président du Parti de la Gauche Européenne, à nos côtés, quelqu'un une personne décisive pour conduire le travail du Parti de la gauche européenne et faire ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui, je, je vous demande de lui transmettre toutes nos amitiés. J'en viens aux deux appels que je voulais lancer. Le premier s'adresse à toutes les forces démocratiques, politiques, associatives, citoyennes, syndicales en Europe. Mes deux appels concernent évidemment la solidarité avec la Grèce parce que nous arrivons dans une période cruciale. et c'est très important pour moi de lancer ces deux appels avec à mes côtés euh, Zoé. Le mois de juin va être, Yanis vient de le dire en conclusion de cette dernière séance plénière, un mois crucial pour la Grèce. Et s'il est un mois crucial pour la Grèce, il est un mois crucial pour la démocratie en Europe, pour tous les peuples européens. Le gouvernement grec, depuis qu'il a été élu, le gouvernement grec, lui, tient ses engagements. Il ne trahit pas la parole du peuple grec. Il ne trahit pas le mandat pour lequel il a été élu. Et il cherche avec raison, avec esprit de responsabilité, un accord avec les, les autorités européennes. Le gouvernement grec, lui, tient ses engagements. Et les choses ne fonctionnent pas dans le sens où on nous le dit, où on nous le dit tous les jours. Zoé me rappelait hier que depuis l'entrée en fonction de ce gouvernement, la Grèce a remboursé 7 milliards d'euros à ses différents créanciers. Et pas un seul euro n'a été de l'Europe vers la Grèce depuis ce jour. Donc qu'on ne nous dise pas que c'est la Grèce qui a un problème, c'est l'Europe qui a un problème avec le respect du peuple grec. Sur la base des propositions du gouvernement, un accord raisonnable est parfaitement possible. Et tout doit être fait pour l'obtenir. Il y a actuellement un face-à-face. D'un côté, des jusque-boutistes, des aventuristes, comme le ministre des Finances, Scheuble, le ministre des Finances allemand bleu, qui veulent, eux, la rupture, et comme l'a dit un intervenant hier, qui veulent enfermer... La Grèce, dans cette alternative, ou la capitulation, ou l'expulsion de l'Europe. Mais il faut le redire ici, la Grèce n'est pas un locataire de l'Europe que les grands propriétaires pourraient congédier ou raqueter. La Grèce est une grande démocratie. Un... Excusez-moi, la Grèce est un pays souverain. La Grèce est copropriétaire de l'Europe à l'égal de tous les pays européens. Je vous appelle donc à mon tour à déployer tout au long du mois de juin le maximum d'initiatives de solidarité en appui à la Grèce multiplier les occasions de, me, de mobilisation dans tous les pays pour faire grandir les mobilisations anti-austérité et obtenir cet accord raisonnable qui est parfaitement possible. Du 20 au 27 juin, il y a une semaine de mobilisation européenne aux côtés de la Grèce. Nous devons lui donner beaucoup d'ampleur dans notre, dans notre pays et utiliser l'écho de ce forum pour cela. Investissez cette mobilisation Multiplions les mobilisations et faisons de la manifestation de la journée d'action qui a été décidée le 20 juin en France avec une manifestation à Paris, un gros moment de solidarité. Dans ces mobilisations, portons nos propositions et je n'en cite qu'une parmi beaucoup d'autres qui ont été débattues et qui fait écho à ce que disait tout à l'heure Pierre Laroucourou dans le débat. La Banque Centrale Européenne émet 1 200 milliards d'euros. Cet argent ne doit pas aller aux banques pour nourrir les mêmes logiques financières. Nous proposons de mettre cet argent dans un fonds et ce fonds doit servir exclusivement au développement des services publics, aux investissements de transition écologique, au relèvement des salaires et à la relance sociale. Et en le faisant, on trouvera l'argent nécessaire du de la Grèce et de l'Europe. Le douzième appel que je veux lancer, il est d'une certaine manière plus franco-français, mais il a évidemment des incidences européennes, parce que le rôle que la France peut jouer ou ne pas jouer dans cette affaire est une question cruciale. Et je le rappelle, ça n'est pas tout à fait un hasard si nous avons décidé ensemble, avec mes amis européens, de tenir le forum ici en France, parce que la France, qui a dit non au traité constitutionnel européen il y a 10 ans, peut jouer un rôle très important dans ce qui se passe en ce moment avec la Grèce. Cet appel, nous le lançons solennellement au président de la République, à François Hollande. Nous lui disons, la France doit être aux côtés d'Alexis Tsipras et du gouvernement grec. La France, la France sera elle-même, la France sera grande si elle est au rendez-vous, et la France sera honteuse et affaiblie si elle fait défaut dans ce moment crucial de l'histoire européenne. Dès demain, au lendemain de ce forum, je m'adresserai à toutes les personnalités françaises qui étaient présentes à ce forum, ainsi qu'à beaucoup d'autres qui n'ont pas pu participer à nos travaux, mais qui ont les mêmes exigences de justice au cœur que nous. Et je leur proposerai qu'ensemble, avant le 20 juin prochain, nous conduisions une délégation commune auprès de l'Elysée pour exiger du président de la République... Il s'engage aux côtés de la Grèce. Chaque jour qui passe maintenant nous rapproche soit d'un accord avec la Grèce qui ouvrirait un nouveau chemin pour l'Europe tout entière, soit d'une rupture dont personne ne peut mesurer les conséquences. Oui, je l'ai dit le premier jour et je le redis, aujourd'hui, la raison est à Athènes. Et la folie est du côté de ceux qui veulent continuer dans cette spirale infernale. Eh bien, nous, nous demandons à la France de jouer enfin le rôle dont doit être digne.